Bonjour, chers élèves de C1, deuxième année primaire. Je vous présente l'arbre Homo, qui est l'activité. Alors aujourd'hui, on va voir les exercices à corriger ensemble. D'accord Allons-y. Bonjour, alors aujourd'hui on va voir la collection de cinq activités vocabulaire, l'alphabet. En prenant la page 4 de l'arbre au mot, cahier d'activité pour c 1 on va découvrir ensemble ces activités de vocabulaire. C'est l'alphabet. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. A jusqu'à Z. Dans l'alphabet, il y a six voyelles. Par exemple, A, E, I, O, U, Y. Toutes les autres lettres sont des consonnes. B ou C, D, F, G, H, etc. L'ordre dans lequel les lettres sont rangées s'appelle l'ordre alphabétique. Alors, première activité, coloris les voyelles. Vous allez tout simplement colorier les voyelles. Par exemple, A, par exemple, E, par exemple, I, par exemple, E. Alors, A, E, I, O, U, Y. Deuxième activité, c'est vraiment facile. Voici des morceaux de l'alphabet. Et toi de l'alphabet ci dessus, ici, pour écrire les lettres qui manquent. Je vous donne un exemple. A, B, oui, qu'est-ce qu'on doit mettre ici C et D. G, H, I, I, J. G, H, I, J. I, J, K, L, voilà. Q, R, S, etc. Troisième activité, c'est vraiment facile aussi. Indique la place de chacune des lettres suivantes dans l'alphabet. Exemple, B, c'est deuxième lettre. Par exemple, T, c'est bien sûr, c'est quatrième lettre. Et F, c'est cinquième lettre. Et les autres aussi. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez indiquer la place de chacune des lettres suivantes dans l'alphabet. Indique la lettre qui correspond à cette place dans l'alphabet. Alors, cinquième lettre, c'est quelle lettre Troisième lettre, c'est quelle lettre Première lettre, c'est quelle lettre Première voilà. lettre, par exemple, c'est A. Troisième lettre, c'est C. En ordonnant les lettres trouvées dans l'exercice numéro 4, ici, tu découvriras le nom d'un objet que tu rends dans ton cahier. C'est-à-dire, tu vas répondre d'abord euh, à cet exercice, indique hein, la lettre qui correspond à cette place dans notre alphabétique, et tu vas tout simplement mettre en ordre les lettres pour construire un nom. Ou un mot. Et ce nom, c'est un nom d'un objet. Euh, c'est un nom d'un objet que tu ranges dans ton cartable Alors, c'est quoi Qui commence par euh, A. Est-ce que c'est -ce est une ardoise, par exemple On ne sait pas. Alors, d'après euh, l'exercice le, numéro 4, et les lettres trouvées ici, en mettant en ordre, tu vas tout simplement... Découvrir hein, le nom d'un objet que tu ranges dans ton cartel. Alors c'est venu pour aujourd'hui, à la prochaine vidéo.